Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un test comparatif sur les cymbales Sabian, plus précisément des cymbales AAX et des cymbales HHX. Je vous ai en fait concocté un petit groove au même tempo, ce qui vous permettra de comparer en fait plusieurs modèles. Petite précision, le traitement sonore est identique sur chaque groove. Il est assez neutre, ce qui vous permettra vraiment de comparer d'une manière naturelle. Je vous encourage aussi à mettre un casque pour avoir vraiment une très bonne écoute, avoir le ressenti du charlet, de la crash et de la ride. Allez, c'est parti Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé dans le choix de vos futurs cymbales. Je vous invite à aller essayer en magasin vos cymbales. N'hésitez pas à prendre votre set actuel pour pouvoir intégrer votre nouvelle cymbale Sabian à l'intérieur de votre set. Je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao